Nous avons profité de notre visite à la mairie de Petitbourg sur les travaux que nous avons arrêtés sur 3 millions de travaux pour la ville de petit Petitbourg, 8 millions en fonds européens. C'est très important d'aller et de sensibiliser les maires à consommer ces fonds, car nous avons des délais effectivement pour pouvoir justifier par la suite, surtout les fonds européens. Tout le monde est là Ok, ya va. métela, la métela mettez la Nous avons livré Pointe-Noire, Bouillante, Terre-de-Bas et cette année nous allons livrer en mars-avril la déchetterie de Baïf, puis il viendra viendra euh, Petitbourg, Terre-de-Haut et puis euh, Capester qui devrait rentrer en, en chantier, et Goyave et Trois-Rivières. Donc euh, nous, nous maintenons nos objectifs, et à côté de ces déchetteries, nous travaillons pied au plancher sur euh, la construction de deux usines de traitement et de valorisation des déchets, et donc on va passer de 73% d'enfouissement à 75% de recyclage. c'est grâce à l'apport de la région Guadeloupe, sa contribution, son accompagnement sur le plan administratif mais surtout son accompagnement sur le plan euh, financier. La, la région Guadeloupe est un partenaire incontournable. Nous avons voulu euh, montrer aussi à la région euh, l'état du, du stade communal, un stade qui est un grand stade, euh, l'un des grands stades de la Guadeloupe mais qui, après un certain nombre d'années euh, d'usure, mériterait euh, d'autres interventions population qui a beaucoup évolué, nous nous devons de leur donner des équipements répondant à leurs besoins. C'est pour tout cela que nous avons besoin de l'accompagnement de la Région de Guadeloupe. Nous sommes sur notre lancée hein, d'équipements de, des communes de la Guadeloupe euh, de Dechetterie. Nous avons 8 sur les 16 que nous avons programmés. Aujourd'hui c'est pour le compte de la communauté d'agglomération du Nord euh, Grande-Basse-Terre avec le concours de la ville de petit bouc qui a mérité à disposition. Donc c'est une fierté pour nous d'être aujourd'hui ici. Nous avons effectivement euh, des jeunes Guadeloupéens, des équipes qui travaillent pour équiper la Guadeloupe. Mais ce qui est important pour nous, c'est la fierté de tenir nos engagements. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction aujourd'hui de poser la première pierre de l'une des plus grandes déchetteries de la Guadeloupe, car je crois qu'il y aura 9 couloirs.